Et ben voilà tous les amis et euh, nous pour Sonic 2 aujourd'hui hein euh, euh, je vous présenterai un livre version améliorée de Sonic 2 Voilà SEG Voilà en fait comme moi on va appuyer sur les lettres de Sega Alors là on va J'ai déjà fait une pause sur le Je vous fais des zones, des Ah.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 Il va se retrouver en haut à gauche, Ah Voilà, est pas ce que je sais. cest en fait dire est fait, mon voisin, c'est est juste en haut à gauche. Et sur le sein, le sein. Voilà c'est pas possible Du N'importe quoi Ça Ouais. Voilà. Ah. Attends, attends, attends. What? C'est deux Sonic What the